T'es venu là pour apprendre un métier euh, considère en fait que tu ne connais rien tu vois et que euh, moi par contre je sais ce que c'est et je vais t'apprendre tu vois. et à partir de ce moment là il faut être assez humble il faut, euh, faut se dire ok on a établi qui était le prof qui était l'élève grossièrement tu vois et euh, et c'est de se nourrir de cette relation Ils font de classe ou des trucs comme ça tu vois puis ça reste des métiers de dévalorisés pourquoi aussi se casser le cul à, à aller travailler en tranchée quand tu vois que que des fois, en début de carrière, euh, pour le même salaire, tu bosses dans un bureau, es clean. J'étais déjà typographe et je suis devenu soudeur industriel. Bonjour, vous écoutez Déséquilibre, le podcast où ceux qui ont basculé racontent à ceux qui se posent des questions. Qu'est-ce que c'est, toi, dans ton quotidien Qu'est-ce que c'est le... le... Est-ce que je, je connais pas du tout le domaine euh, le quotidien, alors, euh, donc le, du lundi au vendredi, on a des journées assez enfin classiques. Dans la soudure, t'as la partie en atelier, la partie en chantier, notamment dans le chauffage urbain. Okay. Après la soudure, en euh, avoir dans le pétrole, dans le gaz, dans le nucléaire, dans le pharmaceutique, dans l'agroalimentaire. Et euh, donc en fait, t'as une partie atelier, une partie chantier, forcément tu bosses pour euh, des t'es assez gros client mmh. et tu vas faire euh, tout ce qui est le cha... donc le réseau de chauffage urbain dans enterré dans les villes tout simplement. Okay. Et euh, donc il y a une partie pour améliorer les rendements qui est faite en atelier, suite à des plans de mesure, des ISO, etc. Et suite à ça, ces pièces sont rapportées en chantier et là as une partie raccordement qui est faite en chantier. Ouais. Donc avec des soudeurs en, en tranchées, des soudeurs en sous-station, etc. Donc euh. Donc ça c'est la partie installation et ça peut être aussi la partie tu peux aussi avoir une partie intervention réparation donc quand tu as un, un réseau de, de vapeur qui, qui éclate bah, il faut intervenir il faut réparer etc donc euh, ça peut être de la vapeur ça peut être des fuites d'eau tout simplement okay. donc euh, donc là c'est soumis euh, autant l'installation tu peux la tu peux la prévoir sur la durée Enfin, tu peux prévoir exactement les étapes d'installation, donc euh, l'amplitude horaire. Autant <rire> l'intervention, tu jamais à l'abri que ça s'éternise parce que ouais, ça ne s'est pas passé fait, comme tu C'est pas ce cas euh, quand tu interviens. Exactement, c'est si pas juste, ce qui a une fuite. Exactement, il faut déjà la repérer, il faut ensuite creuser pour, euh, pour y accéder. Mais ça, c'est pas toi, soudain, qui va creuser pour y accéder. Non, à, mais y y faut... défi, En gros, tu es, déjà... es déjà sur la brèche. Quoi. Tu peux arriver à 7h30 du matin et que tu te mettes vraiment à travailler qu'à 14 ou 15h. Tu vois. C'était quoi qui t'intéresse le plus du coup, Tu préfères les interventions ou tu préfères, euh, Alors là, préfères les préparations en chantier là je... préparation, ou ouais. je... Là, je... Euh, Les préparations, c'est bien, euh, bien pour apprendre, c'est bien pour ouais. prendre confiance en toi quand tu es, es dans super, un environnement euh... contrôlé. De toute façon, tu es, euh, es devant de travail, euh, dans ton atelier. Euh, tu à l'abri des, des éléments, euh, ta pièce, tu la fais tourner comme tu veux pour te la rendre la plus accessible possible, pour que moi, te, te bousiller euh, le dos, par exemple. Ouais, ou ça fait partie une ça. question parce qu'en atelier, tu peux faire bouger la pièce. Quand tu fais c'est toi qui bouge le de la pièce. <rire> Là, je sors ben, depuis hier, du coup, je sors deux mois de chantier à, à Angers, en l'occurrence. Ok, donc tu faisais donc, la navette ou étais ouais, sur tu sur place Tu pars lundi matin, tu reviens le, le vendredi. Ok, et euh, donc tu crèches à l'hôtel, etc. Donc au début, c'est cool, tu travailles euh, quand tu construis, tu travailles euh, dans des conditions optimum, et au bout d'un moment, tu commences à te retrouver dans des. Dans des situations un peu plus complexes. Donc après, t'as as des challenges. Là, par exemple, j'ai découvert à, à souder au miroir. Ben, je m'en suis sorti, c'était cool. Ah, ouais, souder au miroir, c'est que ta t'as est tellement dans un coin que tu peux même pas mettre tes yeux en face de ta soudure, si tu veux. Ouais. Donc tu te retrouves à, à mettre un miroir en face et toi, du coup, tu, tu soudes, bah, j'ai envie de te dire, sans rien voir, mais si, parce qu'en fait, tu vois, viens de mieux voir ce que tu fais, tu vois. Mais t'inverses, donc... Cas du coup, t'inverses t'es, tes, ouais, tes gestuelle, etc. Donc, c'est challengeant, parce que bah, la soudure, t'as la cagoule, tu vois quasiment rien au début. Et une fois que ça s'allume, eh il faut être capable de, de réagir tout de suite, quoi. Et ouais, je m'en suis sorti, c'était assez, euh, assez gratifiant, sur le coup. Mm -hmm. En fait, l'avantage, ce qui fait que tu peux bien t'en sortir financièrement ou quoi que ce soit, qu'il y a peu de monde qui le fait. Tu vois. Mais en soi, le taf, presque tout le monde peut le faire. C'est juste que les gens se désintéressent de ce métier, tu vois Et du coup, si, euh, si tout le monde peut le faire, qu'il y a du besoin et que ça peut être gratifiant, comment ça se fait que... Qu'il n'y ait, qu ait personne qui le fasse qu Parce que peut-être qu'il y a un problème au niveau de la formation, peut-être que ceux qu'on envoie dans ce genre de formation sont toujours les fonds de classe ou des trucs comme ça, tu vois Puis ça reste des métiers de dévalorisés. Pourquoi aussi se casser le cul à, à aller travailler en tranchée quand tu vois que que des fois en début de carrière, euh, pour le même salaire, tu bosses dans un bureau, t'es clean, tu vois ouais. Enfin, après, j'ai envie de te dire, tu... c'est un métier où t'as autant de situations possibles, dans le terme de « est-ce que tu vas pratiquer ton métier ?» que d'amplitude de salariale, tu vois Tu peux être au SMIC comme tu peux gagner très très bien ta vie, tu vois mm -hmm. Après, c'est juste une histoire d'opportunité, de... est-ce que t'as les les Est-ce que t'as as suivi le bon... T'as allé dans les bonnes sociétés au bon moment, etc. Est-ce que ton nom circule, etc. Et puis il y a des noms de OK Tel Soudard. c'est vraiment très, très très, très, très, bon. très petit, euh, C'est un très très petit milieu, ouais. notamment en ouais. région parisienne, t'as toujours à faire plus ou moins même. Même que les gens ne font pas partie de la même société que toi, mais tu les retrouves sur des chantiers parce que deux entreprises finalement bossent euh, à deux rues euh, d'intervalle ou des choses comme ça. Bonjour, je m'appelle Florian et vous écoutez Déséquilibre. Comment ça va toi Très bien. Très bien, pas trop ouais. fatigué, en pleine forme. Euh... Aujourd'hui ça va nickel, ouais. Parfait. Je te propose de rentrer direct dans le, dans le vif du sujet, mm -hmm. par une petite rétrospective. Euh, on va revenir un peu en arrière, euh, genre au lycée. Ouais. Euh, quand tu étais au lycée, qu'est-ce que tu voulais faire Tu savais déjà ou tu euh, étais en mode, euh, je vois euh, bien ce que ça donne Je suis typiquement le genre de mec qui suit les années les unes après les autres, parce que ça avance, mais sans vraiment savoir. Euh... Donc tu te laissais un peu porter par le courant, disant j'aime bien faire ça. Euh... C'est ça, okay. c'est ça, plus c'est général, moins c'est, je vais dire, restrictif. Donc euh, je suivais une, un parcours général en fait et après, en okay. ans plus tard, je me spécialise dans quelque chose. Donc j'ai fait d'abord une année sabbatique pour bien stabiliser mes choix. Euh, pourquoi c'est volonté volonté de faire une année sabbatique C'est que tu avais envie de voyager Tu te posais encore des questions Pas plus que ça, c'est peut-être que ma décision de ne pas poursuivre dans le marketing était assez tardive. Et comme je suis pas du genre à prendre les choses très en avance, euh, il me fallait le temps de... Prospecter un peu, okay. euh, aller sur les écoles, sur vraiment les choix à faire. Qu en fait, pendant cette année, tu... Je travaillais seulement. Ok. Ouais, j'ai travaillé, j'ai dessiné, j'ai préparé des, ce qu'on appelle des portfolios pour euh, justement démarcher des, des écoles, parce que okay. généralement c'est par ça qu'elles euh, t'acceptent ou pas justement. Ok. Parce que toi, tu dessinais depuis longtemps. <rire> bah, en cours, j'ai dessiné toujours un peu dans les marges, tu vois, des, marchés, <rire> des cours quoi. Ouais. Mais euh, en me disant, tiens, ça me plaît, ou est-ce que c'est pas juste pour se distraire un peu de l'environnement, etc. Et euh, donc voilà, je dessinais comme ça sur les trousses, etc. Et puis à un moment, oui, je me suis dit, euh, on va essayer, quoi. Mais du coup, t'avais pas eu l'envie quand t'as fait, quand... enfin juste après le bac, tu t'es pas dit, euh, non. Ça me tente bien, je vais y aller, c'est venu plus tard, quoi. Euh, c'est venu plus tard, ouais. Parce que <rire> parce que déjà, dans mon environnement, personne ne sortait de de l'art, enfin, où on bossait dans l'art, ou etc. Donc euh, moi-même, j'avais pas forcément... Euh, comment dire L'ouverture d'esprit ou un peu une vision euh, étendue du domaine, tu vois. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai toujours été quelqu'un aussi qui avait besoin de se rassurer par des matières un peu générales ou des choses comme ça. Ouais. Okay. Où je savais que j'allais sans doute réussir, mais pas forcément m'extasier, tu vois. Okay. Donc euh, c'était un peu le choix de la raison. Et puis à un moment, j'ai envie de faire un peu... Euh, un peu plus être dans le, dans le challenge. Quoi. Du coup, ouais, tu finis ton année sabbatique, ouais. tu es pris dans une école Ouais. De laquelle le CV, le CV, École de communication visuelle à Bastille, okay. euh, une école privée, une première année de prépa, et puis après bah, une sélection, et puis tous les ans, euh... jusqu'à licence, après tu te spécialises en Master 1 et Master 2, okay. Donc, Tu te spécialisé en... en édition et typographie, dessin ah. de typographie. Okay. Euh, et puis l'édition, tout ce qui est à bord, les livres, la confection de livres, etc. Et euh, ouais, donc j'ai continué aussi mon taf mon du week-end. à la fois aussi pour soulager un peu mes parents de l'aspect financier, en fait. Mm -hmm. Ils m'offrent une année, enfin ils m'offrent mon cursus scolaire. Mais toi, de tu côté le je logement. Reste, et... Je reste et... indépendant sur, ouais. sur l'autre partie de ma vie, quoi. Et du coup, tu sors, t'es diplômé Ouais, je suis diplômé, ouais. Allez pas crête, mais je suis diplômé. C'est ce qui compte C'est l'essentiel. Et euh, là, qu'est-ce que tu te dis? Euh, tu te dis euh... Là, j'ai continué un peu dans ce, dans ce domaine. Ok. Euh, j'ai continué un peu dans ce domaine. Ouais, je suis à un stage. J'étais dans, euh, dans une boîte qui est dans la presse, euh, presse magazine. Mm -hmm. Presse magazine automobile. Ok. Sur Paris. Après ça, j'ai fait aussi des missions à droite à gauche. Est-ce que tu avais pas envie euh, de continuer avec cette. Parce qu'il y a des fois il y a une histoire de statut ainsi qui est particulier dans ce domaine c'est que t'as soi disant enfin c'est les freelances en fait où euh, des fois ça peut être du salarié déguisé où tu te retrouves à bosser juste pour une entreprise ouais. un peu au crochet de cette entreprise et euh, freelances en mais t'as un seul client c'est ça exactement. ouais et euh, c'est ça qui peut être frustrant quoi donc euh, donc t'as un peu l'impression si je peux me permettre d'être un peu la pute du enfin tout ça pour ça quoi tu vois tu te retrouves avec la pute d'un client quoi mm -hmm. Donc, euh, donc j'ai bossé pour celle dans cette boîte à, de, de presse. J'ai bossé aussi pour euh, d'autres clients sur Paris. Et après, je suis parti à Clermont-Ferrand. OK. Clermont-Ferrand parce que euh, j'avais repéré une boîte de presse magazine encore. Euh, moi, voilà mon mon cursus, voilà où je suis passé, est-ce que ça vous dit de m'embaucher Donc ils étaient partants, ouais. Mais toi tu choisis de déménager sur Clermont-Ferrand ouais, Je suis parti sur Clermont, ouais. Donc avec ta compagne qui vivait à Paris Non, bah, du coup elle, elle m'a suivi à Clermont. Ok. Et euh, dans ce... Donc... Par ce statut de freelance qui est un peu bancal ou de mauvaise bah, pas pas si ouais, ça je gardais mon, toujours mon taf du, du week-end donc en fait je bossais la semaine sur euh, paris sur clermont sur, sur clermont et tu remontais à paris pour bosser le week-end c'est ça pour repartir le dimanche euh, à clermont ok et ça duré tu mets, euh, un an et demi comme ça comment tu fais pour tenir 7 jours sur 7 avec des paris clermont euh... c'est la résilience à <rire> un moment tu mets ton cerveau tu cherches plus à savoir pourquoi est-ce que tu le fais c'est juste que bah, comme ça tu tu payes ton loyer, tu bouffes, euh, tu ne demandes rien à personne et euh, et espères juste qu'un jour, il va y avoir un déclic où la situation pourra se stabiliser, tu vois. Ouais, mais tu te dis plus, ça peut venir de moi, tu commences à te dire, euh, alors là j'espère que ça viendra euh, de l'extérieur. Ben là, déjà, j'avais commencé un peu, euh, donc là, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est un peu la reconversion professionnelle, mais là, j'avais commencé déjà à être décisionnaire de ce que je voulais faire dans le sens où j'avais déjà démarché une boîte qui me plaisait, donc elle était pas à côté de chez moi, mais c'est celle qui me plaisait, tu vois. Okay. Donc j'avais commencé à la démarcher en me disant voilà, ce que vous faites m'intéresse, ce que j'ai fait peut vous intéresser, est-ce qu'on peut pas s'entendre, tu vois. Donc, euh, donc, finalement, ça ça a marché, le, le temps que ça a marché, quoi. Mm -hmm. Parce que finalement, euh, c'est bien la vie en province, mais quand t'es tout seul euh, et que tout ton attache est en région parisienne, ça peut être un peu difficile. Mm -hmm. Surtout que tes parents comprennent pas pourquoi est-ce que es, tu te retrouves à faire toute cette navette. Enfin, combien de temps ça va durer, tu vois ouais. Donc, il y a des gens à rassurer aussi, quoi. Donc, euh, je suis revenu en région parisienne, ouais. Et puis... Euh, euh, Suite à ça, après j'ai démarché sur, euh, je suis reparti sur un nouveau projet. Non, j'ai fait, euh, j'ai repris mon taf du week-end, mais en temps un peu, en temps plus loin, le temps de savoir ce que je voulais faire, mm -hmm. en temps plein tout simplement. Euh, et après, ouais, j'ai décidé de, de m'orienter vers, euh, vers la soudure. Alors à la base, non, c'était pas forcément la soudure, c'était plus le travail d'une matière. J'ai un peu grandi là-dedans aussi. Il y avait mon, en fait, c'était, bah, tu vois, dans maison où on est actuellement, c'était pareil de mon grand-père. Mm -hmm. Et, euh, en fait, là, on est dans un appart, mais qui est au-dessus de, au-dessus de garage, là. Hein. Uh -huh. Et, euh, donc, il bossait pas du tout là-dedans, mais dans le garage, il avait foutu des, des machines à bois, en fait. Mais professionnelles, tu vois. Ce okay. C'était pas son taf. Il, à la base, il était contre-match chez Citroën. Mais son kiff, c'était, euh, c'était de se foutre dans son atelier et de bosser sur du, sur du bois, tu vois. Donc, c'est lui qui faisait le parquet, tout le parquet qu'il y a ici, etc. Et il passait son temps à récupérer du bois, ici et là et il euh, et se mettait dans son atelier. Et du coup, quand je venais chez mes grands-parents ici, euh, c'est ce que je voyais en fait. Okay. Ouais, je voyais mon père s'absenter euh, sur son temps libre et, euh, et travailler son bois. tu vois. Donc je l'aidais à ramasser la suie, des trucs comme ça, tu vois. Et, et c'était assez kiffant, tu vois. Donc, euh, donc ouais, je me dit, tiens, bosser une matière, il y, y a quelque chose qui me, qui m'allait, tu vois. Inconsciemment, je savais que ça allait me ressembler, tu vois. Okay. Inconsciemment, je savais que ça allait me ressembler, que j'allais m'y retrouver. Et euh, et voilà. Mais par contre, ça nécessitait des des bases que je n'avais pas. Okay. Et qu'il est très difficile à, à apprendre de soi-même. Tu peux apprendre la théorie, tu vois, mais après il faut se fournir en matière première. Il faut savoir la, il faut savoir sélectionner la matière première et euh, et puis s'équiper quoi. Ouais. Donc euh, donc pour le métal, je savais que euh, une, que passer par la soudure, ça serait peut-être le premier pas le plus pertinent. Euh, dans une boîte à plus d'envergure avec un peu d'équipement, donc ils vont pas faire juste de la soudure mais du travail de la tôle, etc. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé mes démarches de ouais. okay. euh, conversion. Et euh, du coup, je m'étais dit, euh, non, j'ai plutôt démarché une entreprise. Je m'étais renseigné, je savais que c'était un métier sous tension. Ouais. Tu lis des articles, tu, enfin, tu tapes sur internet, etc. Tu vois forcément que soudeur, c'est un métier en tension. Donc je m'étais dit, il y a peut-être un truc à. Euh, un truc à jouer là-dessus, tu vois. Donc, j'ai, démarché l'entreprise. Enfin, j'ai démarché plusieurs entreprises. Mm -hmm. Je me suis pris pas mal de, de, portes, de portes closes, quoi. Ouais. Mais il y en a une qui, euh, où je leur ai proposé, voilà, je sais que soudeur, ça manque. Moi, ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut pas s'arranger? Vous, vous, me formez. Et moi, euh, je soude, enfin, je deviens soudeur pour vous, quoi. Et ils m'ont dit, euh, plus ou moins, ils étaient un peu... Euh... surpris. Ouais, surpris. J'ai dû aider, me relancer, relancer, relancer, quoi. Et puis, à la fin, ça a marché, ouais. Donc ils m'ont pris hier en interne, en CDD. Ok. Donc ils me payaient, alors que je produisais rien finalement, ils me payaient pour me former quoi. Sur euh, une base de six mois, histoire de se, de se tester est-ce que moi je leur conviens, oui, est-ce est qu'ils ouais. me conviennent. Et, euh, et au bout de six mois, alors dans ce métier-là, tu as des histoires de qualification, etc. Mm -hmm selon les exigences des soudures nécessaires, etc. Pour juger la qualité du travail. Donc, tu as des qualifs. Et euh, j'ai passé mes qualifs au bout de 8 mois. Donc, 8 mois après, le début de, après avoir signé mon, enfin, mon CDD, tout simplement. Et, euh, et après, du coup, ils m'ont embauché en, en CDI. ouais okay. Donc, euh, pour l'instant, je continue là-dessus. Ouais. La semaine. Ouais. Mais tu continues ton boulot le week-end. Le week-end, toujours. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans cette transition que tu as fait dans cette transition que j'ai fait, d'aborder quelque chose, de, de se remettre en question, de se dire qu'à presque 30 ans tu vas essayer de te réapprendre quelque chose, quelque chose que totalement nouveau, donc peut-être l'échec qui sera à la fin, est-ce que est-ce que aussi même l'image que tu en as sera celle ouais. vraiment du, du job, tu vois? Parce que tout ça des fois c'est un peu fantasmé, tu vois. Ouais. Et euh. Il n'y a, a pas que juste ton taf qui, qui change, il y a aussi ouais. ta manière de fonctionner, il y a aussi euh, tes objectifs qui changent, ton entourage, ton entourage qui change, euh, ta disponibilité qui change, parce qu'en effet ça me prend énormément de temps, que ça c'était un facteur que peut-être que j'avais pas anticipé, tu vois. Mmh. le fait d'être en déplacement, le fait que de bosser pas tout près d'ici. Le fait d'être dans un domaine soumis aux interventions, donc tu sais quand tu commences, mais tu sais pas quand est-ce que tu vas finir. Okay. La fatigue physique. Euh, et ça, forcément, quand t'es par exemple dans une vie de couple, tu ne maîtrises pas forcément, et ça, ça ne doit pas être un, ça, doit, ça ne doit pas être une excuse en fait. Donc tu dois toujours rester impliqué ici et là avec tes potes, ton entourage, enfin, rester dispo, quoi. Parce que c'est bien de réussir dans ce domaine-là, mais si c'est pour en sacrifier, en sacrifier d'autres à côté, est-ce que t'es gagnant au bout du compte, tu vois Donc c'est de trouver un peu cet équilibre et cette stabilité un peu. Mmh. Ce qui avait changé aussi, c'était... Euh, enfin, je vais reformuler ma, ouais. ma question, je vais mettre des, des gros guillemets. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a une image un peu négative euh, du métier de soudeur. On se dit c'est un métier sous-qualifié. Ouais. Et c'est pas dur de faire une transition dans ce sens-là où t'as pas un peu l'impression que... Euh, que socialement, en fait, un peu diminué socialement Je fais des gros guillemets parce que c'est ouais, pas ce ouais, que je pense, mais... Non, non, c'est vrai, mais je t'entends euh, parce que t'es pas... Enfin, cette réflexion n'est pas n'est singulière. Enfin, ouais. Tu la retrouves chez plein d'autres personnes. Après, tout dépend exactement où, où se situe le côté euh, de la hiérarchie, tu vois. Est-ce que c'est dans la tâche elle-même Est-ce que c'est dans l'environnement de la tâche qui est effectuée Est-ce qu'être en bureau ou être en chantier, est-ce qu'être en bureau, c'est plus... C'est acceptable ou ouais. valorisant que d'être en chantier le cul dans, dans la merde, tu vois. Est-ce que c'est une question de salaire? Mais crois-moi, il y a des soudeurs qui gagnent bien plus que, euh, que bon nombre de personnes. Mmh. Est-ce que c'est dans l'abstraction de la tâche? Est-ce que plus la tâche semble compliquée, est-ce qu'elle est plus valorisante que la tâche d'un soudeur ou. Où... Quand tu parles soudure, c'est simple en fait. C'est quand tu demandes est-ce que t'es soudeur? Soudeur déjà, c'est le métal, et soudeur c'est juste à coller deux plaques de métal, enfin deux pièces métalliques l'une en l'autre, c'est juste du collage tout simplement. Et puis c'est un métier que tout le monde… enfin quand tu dis je suis soudeur, je pense que les gens comprennent plus facilement que quand tu dis Exactement. je suis freelance dans l'holographisme, Où là il y a toujours une question après parce que sinon les gens ne comprennent pas. C'est ça, et c'est là où c'est plus... plus tangible. C'est que déjà t'as pas besoin de mettre des tartines pour expliquer euh, exactement ce que tu fais. Et, euh, mais sinon, au-delà de ça, c'est comme je te disais, ouais, c'est que c'est beaucoup plus tangible. Et du coup, euh, le travail en lui-même, tu t'aperçois beaucoup plus de ce qui est bien, de ce qui ne l'est pas. Tu vois. Donc à la fin de la journée, tu peux être beaucoup plus satisfait ou insatisfait de ce que tu as fait parce que c'est concret, tout simplement, ce que tu as fait. Là, euh, je besoin dans un industriel, industrie donc. Euh, T'es soumis à la vapeur, à l'eau, etc. Et euh, en gros, si t'as soudure, euh, t'as des fuites, ben c'est que ton taf, t'as fait de la merde, tu vois. Si c'est nickel, eh ben c'est que ton taf, t'as géré, tu vois. Et si en plus d'être nickel, bah ben c'est beau, ben alors là tu. Là tu te touches, tu vois. Mais, euh, mais c'est que du coup, euh, c'est beaucoup plus tangible, donc toi personnellement, dans ta satisfaction. Mm -hmm. euh, ou justement comme je te disais dans ton insatisfaction parce que quand ça passe pas bien bah ça te ça te tu, enfin, ça, tu vois ça te travaille et tout et puis même dans ta dans ta relation avec tes boss avec tes hiérarchiquement avec tes collègues etc tu peux beaucoup plus facilement te situer d'argumenter sur ton travail si t'as des, des, des demandes à faire etc on a tous des demandes des, des salaires etc et t'as beaucoup plus de choses tangibles donc euh, donc en fait c'est pas besoin de tergiverser est, est ce que ce que je fais est bien est ce que c'est pas bien c'est clean tu vois et ça c'est satisfaisant enfin, c'est une simplicité ou déjà si ton taf est simple c'est déjà ça le prix tu vois et tu penses que ouais tu peux pas être bien dans ta vie perso si euh, t'es pas bien euh, dans ta vie pro euh, ça, ça pour moi c'est clair pour moi c'est clair au même titre que tu ne peux pas être euh, Enfin, même socialement, je trouve ça un peu euh, difficile, c'est que euh, je trouve ça nuisible quand tu es obligé d'être une personne différente de chez toi qu'au travail, tu vois. Pour moi, il doit y avoir une continuité entre les deux. Euh, il faut... Si t'es pas épanoui dans ton taf, c'est pas genre quand tu vas débadger que tu vas retrouver le sourire et que tu vas être cool avec tes gosses ou que tu vas être cool avec ta femme ou des trucs comme ça, tu vois. Il faut qu'il y ait une continuité. Et, euh, dans le bien comme dans le moins bon enfin il faut que ça soit tu vois, il faut que ça soit assez perméable et euh, et je pense ouais que c'est c'est assez euh, enfin moi c'est ce que je cherche en fait ouais. c'est ce que je cherche c'est que il faut qu'il y ait une continuité quand je suis au taf de qui je suis au taf que de qui je suis chez moi tu vois et j'ai aussi choisi mon taf comment en, en m'observant en dehors tu vois socialement comment je me comporte, quels sont mes centres d'intérêt, est-ce que je préfère tu vois par exemple j'aime bien dessiner parce que ça me détend, je suis solo avec ma feuille, tu vois. Et, et la soudure c'est un peu pareil. C'est qu'il y a un travail commun jusqu'à la préparation et au moment de souder, bah t'es seul, tu vois. Bah, tout seul, tu prends la décision de te mettre à souder, ça veut dire que tu, tu prends la décision de ce que tu vas fournir va être validé à la fin. Si c'est pas le cas, il y a uniquement toi qui est responsable, dans le sens où tu l'as accepté à la base, tu vois. Et, et du coup, tu, après, tu gères ton temps, tu gères ta façon de procéder, et, euh, et ça, ça me plaît assez bien, tu vois. T'as une sorte de bulle comme ça. Ça, ouais. c'est, ça, c'est cool. Voilà, c'est, ouais, voilà, puis c'est un métier un peu, euh, c'est assez masculin, c'est ça qui est. Tu vois, tu me parlais justement de qu'est-ce qui était difficile. Dans le changement, c'est aussi le, le changement d'environnement. C'est que des mecs, quoi. Enfin, c'est que des mecs, c'est souvent. Euh, moi, j'ai tout fait, moi, j'ai tout vu. Mais, euh, mais au-delà de ça, c'est assez franc, c'est. C'est un métier un peu de bourrin, quoi. Ouais. Et c'est pas le, le, le côté simple aussi qui fait que. En fait, vu que le métier est simple, les gens sont... Enfin, les, les gens sont Pas dans le côté négatif, mais en fait, tout de suite, les relations sont franches, quoi. Il y a, a peut-être ça, ouais. Il y a peut-être ça, après, forcément, tu... On va pas se voiler la face. T'as pas besoin de faire des grandes études pour faire, pour faire soudeur, tu vois. Mm -hmm. Donc, j'ai envie de dire, au niveau de la, de la base scolaire, c'est assez c'est assez je veux pas dire restrictif parce que restrictif ça reste euh, très péjoratif ça reste assez simple après euh, tu retrouves quand même des des choses très intéressantes parce que les mecs voilà il y en a qu'on ont il y en a qu'on fait ce métier pour voyager il y en a d'autres qui n'ont pas fait pour voyager mais qui se sont retrouvés à voyager dans des pays où ils ne seraient jamais allés enfin les ouais. mecs ils en, quand ils partent en vacances c'est pour partir dans le bled d'à côté alors que pour le taf ils se retrouvent en Angola en Russie au Brésil tu vois enfin, ouais. c'est c'est des mecs qui Ouais, où tu te retrouves, c'est pas forcément des, des vagabonds, mais se retrouver dans des situations où ils ont des choses à te raconter, c'est super intéressant, tu vois. Donc après, c'est puis de, de ces expériences, ils ont construit leur, leur manière de penser, leur philosophie et, et, et ces choses à transmettre, quoi. C'est ça qui est intéressant. Donc tu te retrouves généralement à la fin de la journée, tu bois un café, tu commences à, là, à aborder des, des discussions un peu plus intéressantes et, euh, et c'est cool, quoi. C'est ça qui est intéressant. Ah oui. Et euh... hum... je sais pas est-ce qu'il y a des questions qu'on n'a pas traitées que tu que tu aurais abordé. Hum... Euh... En fait, j'ai peut-être que j'ai donne l'impression que ce soit que c'est un peu euh... c'est un peu prévu tu vois mais euh, généralement, il y a très peu de temps qui se passe entre le moment où je décide de, de changer de taf, par exemple, mm -hmm. et le moment de le mettre en action. Il en fait, il y a plein de choses euh, totalement latentes, tu vois, et qui te suivent. Et à un moment, elles ont toujours une traduction euh, dans, dans, dans ton réel, tu vois. Et il faut ça, il faut pas l'anticiper. Il faut pas le. Faut... Alors moi, je me suis juste dit euh, pourquoi pas, tu vois. Après, il y a eu, en effet des péripéties dans la vie qui font que. Euh, et ça peut-être permis de le déclencher à ce moment-là, ou quoi que ce soit. Euh, je t'avais parlé d'un pote et tout. Ouais. Et, euh, qui a été le déclencheur, quoi. C'est ouais. là où tu t'es dit. Euh... Bah, c'est là où, ouais, où je me suis dit, c'est bon, il faut, il faut, faut arrêter de tergiverser. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu kiffes vraiment ce que tu fais actuellement ou quoi? Là, c'était mon pote qui était décédé, euh, à 30, ouais, presque à la veille de ses 31. Et, et euh, et c'était euh, bah, comme tu t'imagines, enfin, ouais. ça te tombe sur le cou, tu vois. Et, et ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, c'était euh, avec ma nana, on s'est un peu occupé de sa mère, etc. Enfin, on, était, euh, on a suivi un peu le. Il fallait soutenir sa mère, il fallait voir un peu pour les obsèques, etc. Donc, tu étais un peu dans le rush. Et du coup, j'avais. Euh, et pour les funérailles et tout, j'avais écrit un texte. Et en fait, c'était vachement sur, euh, sur ce qui s'arrête, tu vois. Ce qui s'arrête pour lui, tu vois, mais ce qui s'arrête par lui pour nous, tu vois, mmh. et, euh, et tout de suite après, je me suis dit, bah, en fait, si tu laisses ce genre de choses comme ça, si tu mets juste un point à ce moment-là, euh, c'est vain, tu vois, enfin, il, ça y est, est, tu mets ça au passé, et tu... alors qu'en fait, pas du tout, il, faut, il, il y a des choses comme ça qui se passent, et tu dis comment les rendre positifs, tu vois, ouais. enfin, comment trouver une positivité là-dedans, tu vois et, et c'est un peu con mais après tu te dis il faut ben, il faut que je me bouge du cul tu vois et <coughs> en fait on était ouais on était coloc enfin on était, on était à la base collègue dans le table du week-end parce que lui aussi c'était un table du week-end après on est tellement sympathisés qu'on était devenu coloc enfin qu'on enfin on était super potes quoi. et euh, et à un moment il faut il faut aussi de ça en construire une expérience qui euh, qui te rappelle justement euh, le point initial tu vois je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Ouais. Là, la soudure, je peux très bien... Si je parle de la soudure, si on me dit pourquoi t'as fait de la soudure ou quoi que ce soit, euh, moi, dans ma tête, je sais exactement pourquoi j'ai fait de la soudure. Je sais rétrospectivement quand le dater. Je sais quels ont été les moteurs. Il y avait certains cheminements latents derrière. Et puis, à un moment, il y a eu un déclenchement. Tu vois. Et, et je pense qu'il faut il faut ce genre de choses. C'est que dans, dans des situations presque qui te paraissent négatives au début, il faut tout de suite embrayer sur quelque chose de... De positif, tu vois. Faut pas que ce soit vain quoi. C'est euh... ça. Enfin moi okay. je dis toujours il faut que cette expérience soit un terreau de quelque chose. Tu vois. Il faut faire pousser des choses là-dessus et, euh, et en faire. Quand on était un groupe de potes, après le décès de notre pote du coup, il a fait qu'un un, un s'est acheté un appart parce que voilà il avait besoin de se, se consacrer à un truc. Il y a un autre pote qui a changé de lui-même qui a changé de, de taf comme je l'ai fait. Il y en a un qui a eu un enfant. Et en fait tu vois que le de manière plus ou moins consciente ou quoi que ce soit, mais qu'il y a eu un basculement, tu Il ouais. y a eu un basculement et que et ça crée quelque chose dans la trajectoire de chacun, tu vois. Et, et voilà. C'est un peu comme euh, réaffirmer que tu as envie, quoi. Euh... Ouais, il ouais, y a de ça, ouais. Et il peut y avoir de ça. Et euh, et puis même, suite à ce genre d'expérience, tu vois, il ne faut pas l'armoyer non plus ta vie, quoi. Il faut que il faut qu'à un moment, euh, il faut se saisir, puis même, c'est pas se ressaisir pour se ressaisir, c'est qu'à un moment, il faut, il faut trouver une autre, un autre centre d'intérêt, un autre truc qui te motive, qui te booste, qui te fait aller de l'avant, tu vois, et puis, euh, et puis tu t'y accroches et voilà, ça continue, quoi. Ok. Euh, et du coup, si euh, ma, la dernière question, c'est euh, si tu pourrais te donner un conseil rétrospectivement si ton toit de maintenant, pouvait donner un conseil à ton toit d'avant. <rire> euh... Tu me disais qu'il fallait se méfier du coup de tête. Ouais, alors ça, voilà. clairement, ouais. je pense pas... Tu sais, tu te l'as dit de manière beaucoup plus facile, quand tu te dis, j'en ai marre de ce taf, il faut que je le quitte, tu vois. Tout mmh. de suite, tu te dis, ouais, mais le mois prochain, comment je paye mon loyer, comment je bouffe, tu vois. Le coup de tête, ça, ça peut être aussi dans le changement, ça peut... Enfin, il faut toujours se méfier, il faut... Il faut... Euh... Déjà, il faut savoir que tout ce que tu prévois de faire, il ne faut pas s'attendre à ce que tout se réalise. Euh, mais il ne faut pas non plus se frustrer que ça ne se réalise pas tout de suite. Tu vois. Il, faut, euh, il faut mettre ça de côté. Puis, mettre ça de côté, ça ne veut pas dire juste de, de le mettre de façon inerte de côté. C'est que ça mûrit quelque part, ça va se distiller de même. Et que tu verras dans 10 ans qu'est-ce qui reste encore de ces choses qu'est-ce qui a tout simplement disparu parce que ça ne venait pas tout. Okay. Et, euh, et à un moment t'auras une corrélation entre ce que tu veux faire de ta vie et ce qui euh, ce qui était tes objectifs il y a quelques années tu vois. et puis à un moment t'auras des événements euh, ça peut être ça ça peut être la d'un sans gosse ça peut être euh, ça peut être la rencontre d'une personne ou etc et t'auras forcément un, un déclic et là ce sera à toi de jouer tout simplement une fois que tu, par contre une fois que tu prends la décision de jouer il faut, il faut il y aller jusqu'au bout quoi, sans en sachant Toujours que dans les, premiers, dans les premiers pas que tu vas faire, tu vas te dire Mais qu'est-ce que j'ai fait euh, Où est-ce que je suis parti Est-ce que c'est vraiment fait pour moi Dans la soudure, moi c'était ça, dans la phase d'apprentissage, il y a des moments où je me suis dit Mais putain, qu'est-ce que je fous ici tu vois Et après, il bah, euh, faut s'entourer tu auras un mec qui va te dire Mais si, ce que tu fais c'est cool et tout, continue. Et puis, et puis voilà, ça te, met, ça, te le coup, ça te met un petit coup de cravache. Oui, c'est important de, de bien s'entourer. C'est important de bien s'entourer, c'est... Euh... Ouais, ça c'est clair. C'est pas de bien s'entourer, c'est euh, généralement ton entourage il est déjà fait ou il est déjà pas fait, tu vois. Et, euh, et après, c'est comment tu l'expliques à ces personnes-là euh, Il faut expliquer ta démarche globale en fait. Tu vois, ouais, il y a euh, le côté, il faut leur expliquer et il faut aussi que tu sois capable d'entendre ce que ton entourage fait. Ah, c'est pas difficile de se retrouver à 30 ans à, si, à, à devoir être humble et, et dire je connais rien. C'est ça. Alors que tu as la sensation de connaître plein de choses. C'est ça. Après. Euh, si, bah ça, c'est forcément hyper difficile, hyper frustrant, surtout que tu sais jamais quand est-ce que deviendra, quand est-ce qu'arrivera le moment où tu seras crédible, tu vois. Ouais. Tu l'es maintenant? En ce moment, je, je, pense, je pense que ça devient un peu plus sérieux. Ouais. Un peu plus sérieux, euh, on me confiera pas forcément la même tâche aujourd'hui, encore aujourd'hui, qu'on confierait à quelqu'un d'expérimenté. De, mmh. Mais, euh, mais je suis crédible dans le sens ou ce qui pouvait eux paraître pour euh, pour une lubie genre ils disent mais le mec il veut euh, il veut changer de vie tu vois. Euh, ouais. Je OK, pas dit. on va le prendre au bout de deux semaines il va se lasser, il va se barrer tu vois, et basta, tu vois. C'est que là le mec il a fait le cheminement et euh, honnêtement, il est arrivé à quelque chose de de potable, tu vois. Et à partir de ce moment-là, tu commences à prendre au sérieux dans le sens Ok, le mec visiblement il sait ce qu'il veut faire, et il sait comment le faire, et il est pas trop con pour apprendre le truc, tu vois. Et euh, et dans ces cas-là, on commence à lui donner des choses un peu plus challengeantes, à lui faire un peu plus confiance et, euh, et essayer de voir où est-ce que ça peut aller. Mmh. Mais, euh, mais ouais, je pense être un peu plus crédible aujourd'hui. Ouais. Ok. Et un dernier mot pour la fin euh, Non, mais c'était un plaisir. Ouais. C <rire> je pense que c'était pour 30 services, mais c'était aussi pour moi mettre des essayer de mettre les mots un peu sur ce que je pense, faire enfin, aussi peut-être un état des lieux, tu vois. Mmh. Vraiment, il il est bon de réfléchir de son côté, mais il est bon aussi de bah tu vois de... de parler à un mec qui posera des questions sur ce que tu dis, suite à ce que tu dis, et... Euh... et avoir aussi euh, peut-être un... un œil extérieur. Parce qu'en effet, euh, le seul retour que j'ai, c'est des gens euh, qui m'ont suivi depuis le début, ou des choses comme ça, tu vois. Et... Euh...